Bien, rien d'extraordinaire dans la prochaine vidéo, je vous préviens déjà. On va le considérer comme une sorte de révision. Alors, nous retournons à notre mode masque, mode diapositive maîtresse, et nous allons par exemple modifier la position de, du numéro de diapositive. Alors, on va le faire sur chacune des deux diapositives, chacun des deux masques, chacun des deux diapositives maîtresse. Donc ici, je vais déplacer le numéro à cette position là. Voilà, je vais même changer les caractéristiques de police de caractère. je vais mettre en 20 et je vais mettre en gras, alors que sur l'autre je vais mettre le numéro de diapositive par là, et à nouveau bien sûr je vais mettre en 20 points et en gras. Alors j'espère que ça tiendra dans la diapositive. On va regarder ce qui se passe en mode affichage normal. Alors, j'ai bien mon numéro de diapositive là. Et ici, je pourrais le mettre un peu plus à gauche encore dans ce modèle, dans la diapositive maîtresse, sur la ville de Bruges. Donc, j'y retourne et je déplace un peu plus à droite. Un peu plus à gauche, pardon. Voilà, je regarde ce que ça donne. Bon, on va dire que c'est correct. En fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà. Alors, ce que je pourrais faire également aussi, je retourne en diapositive maîtresse, c'est euh, mettre une, un, un rectangle derrière le titre pour qu'il apparaisse un peu mieux. Alors, un rectangle que je vais chercher ici. Et si je fais ça... Oh, le rectangle bleu, hmm, c'est pas extraordinaire. Donc... Je pourrais peut-être changer la couleur, la couleur du remplissage, je pourrais mettre un rectangle blanc, je pourrais le mettre à l'arrière-plan parce qu'ici évidemment il est devant le titre, donc la disposition je l'envoie à l'arrière, voilà, et je l'agrandis un peu. Voilà, ce rectangle bien sûr va se retrouver sur toutes les diapositives, je vais encore en profiter pour reculer un peu le numéro de la diapositive, je vérifie ce que cela donne, voilà, et j'ai donc maintenant ce rectangle qui n'apparaît bien sûr que sur les diapositives du modèle Bruges et pas sur les autres. Alors ici ce n'est peut-être pas très heureux mais ça vous montre qu'il est possible donc de faire des modifications sur le masque de diapos sur la diapositive maîtresse, et modifications qui vont se rapporter bien sûr sur toutes les diapositives du diaporama. Voilà, nous allons aller encore un petit peu plus loin dans une prochaine vidéo. A bientôt